Salut, je m'appelle Raphaël, je suis technologue en dehors alimentaire en deuxième année chez Jova. Et aujourd'hui, vous allez passer un petit moment avec moi en production pour voir ce que je fais pendant ma journée. Je pars vite au vestiaire pour me changer, pour être prêt au travail, et je vous dis à toutes. Mon métier, c'est de fabriquer des produits de boulanger en grande quantité sur des lignes de production que j'aurais préparées, programmées et paramétré tout ce que j'avais besoin. Et ensuite, euh, je vais pouvoir faire tout ce qui est contrôle qualité pour assurer le pain de meilleure qualité pour notre client. On va pétrir une pâte. Cette pâte, après, elle va partir sur des lignes de production qui vont être faites pour façonner la pâte. Elle va être divisée en pâtons. Et ensuite, on va le, la mettre dans la fermentation pour faire gonfler la pâte. Après cette fermentation-là, on va aller en cuisson pour qu'ensuite la cuisson en fasse un refroidissement pour qu'elle soit apte à être emballée pour après aller chez micro. Une chose que j'apprécie beaucoup chez Jova, c'est notre lien entre apprentis et collaborateurs. Pourquoi Car c'est des gens très ouverts d'esprit, qui nous donnent beaucoup de conseils et qui sont toujours là pour nous aider. Ensuite, euh, on a plusieurs lignes à apprendre et chaque ligne a une technologie et une manière de faire différentes. Ce qui va donner beaucoup de créativité et beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Et pour finir, on a l'opportunité de faire des stages dans différents départements de l'entreprise pour avoir une vue d'ensemble de toute l'entreprise. Si tu as envie d'être un très bon technologue en dehors alimentaire, il faut aimer travailler avec la nourriture, dehors alimentaire, et aussi tout ce qui est technique et machine. Il faut être aussi flexible dans les horaires, et bien sûr, savoir travailler en équipe. C'était mon métier, si ça vous a intéressé, postulez. Bon, moi je rentre à la maison par contre.